Bonjour mesdames et messieurs c'est Greg Aiziris. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Je suis calmos comme d'habitude Je compte sur toi pour laisser un gros pouce bleu D'être abonné et d'activer la cloche de notification Aujourd'hui on va réagir à Freeze Rayel C'est une des chansons que j'ai kiffé dans l'album Menace fantôme écoutons Freeze Rayel écoutons la chanson Commençons Dans commence plutôt plutôt bien j'ai mmh, bruits ouf Je pense que c'est pas du kickage. Si c'est du kickage, comme à la frise, comme l'air le boubou, vous voyez déjà. Frise, frise, c'est quelqu'un qui kick sa mère. Ouais. C'est du drill, hein Wouh Wouh ah <rire> Hein Vous avez entendu les. Vous avez entendu la prod Vous avez entendu la prod Ça, Ah, ça quelque chose genre, hein, ça fait longtemps que j'avais écouté ce genre de prod en France. Celui qui a fait cette prod, c'est un génie, c'est un beatmaker, c'est un génie en fait. Et ça fait des grrrrrr, ça fait des grrrrrr, comme genre. Vous voulez VVS sur les dentiers, à propos des sommes comme les banquiers, investisseurs, architecte, et chefs de chantier. Je veux le beat comme Zeroc, 20, 20, le rap, ni comme le Hein <rire> Investisseur, chef des chant, c'est quoi C'est quoi ça <rire> ce mec rime avec tout Ces paroles, des fois, si tu n'es pas dans son délire, tu vas te perdre Tu vas te dire, oh Ces mecs chante quoi il parlent de quoi d'abord il parlent de quoi Mais si tu es déjà dans son équipe, son AK, 6-6-7 Vous voyez les délais ou pas Si vous êtes dans les 6, 6 7 si vous avez déjà écouté Freeze Corland depuis longtemps, vous savez déjà. Même avec des trucs genre bizarres, des trucs simples des mots très très simples. Mais il donne quelque chose genre d'extraordinaire. C'est pourquoi j'équipe ces mecs. C'est pourquoi j'kiffe ces mecs. et le faire comme il vient de citer Dakar. Dakar si c'est d'où il vient. Et le 6-6-7, ça a commencé, c'est là. Ça a commencé à Dakar, pour ceux qui ne savent pas. Ça a commencé à Dakar. Et il aime bien Dakar parce qu'il cite Dakar presque dans toutes ses chansons. Il aime grave Dakar. les oreilles, la opaque negro, j'ai fumé des forêts. J'ai fumé des rangs, c'est des gélatis. J'étais dans le milieu comme Marco Verratti. Gros accord de dans la Maserati. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, c'est mec hein. c'est mec que c'est un kicker, il sait choisir ses prods, il sait, ça, ça ira avec lui, ça, il va kicker avec ça, il va kicker, surtout presque, sur tous les sons de lui, il donne quelque chose de très extraordinaire. Sans toucher, le lin et rose, comme le gel, je suis dans le piège, pas de bistrot, designer avec le cash de distro. J'ai voté comme la rousse. Et je suis partout comme Arof devant la cache comme Air. Ah <rire> On vient de citer, je pense que c'est lui. Arof Gangsta. dédicace à Aruf Gangsta dans cette chanson. Le plus beau de tous les robés. Les mecs les plus beaux de tous les robés. <rire> Aruf Gangsta, c'est lui, c'est lui qui se compare souvent à des mots de PNL. Le mec il est partout, il a bien dit, mais il est partout comme Aruf Gangsta. Parce qu'il a percé, C'est mec il a percé. le réticule. comme la un autre dédicace. Un autre dédicace à Mac Taylor. Il sait tout le monde. Je kiffe, je kiffe ces mecs. Il n'a pas cette complexe-là de supériorité ou d'infériorité, genre. Il n'a pas des ennemis dans le rap français. Je ne sais pas. Parce qu'à ma connaissance, je ne connais personne qui est en clash avec Fritz Leon. Moi, je ne connais personne. Si vous connaissez quelqu'un qui est en clash avec frisco Leon, écrivez-moi en commentaire. J'ai besoin de savoir, au en fait. J'ai besoin de savoir. Parce que c'est mecs, ils décide tout le monde, il collaborent avec tout le monde presque. Vous voyez. Continuons. Ah c'est mec, c'est mec, c'est mec, il m'ambiance. Ces mecs ils ça m'immam bien ce mec là. Frise Corléon et tient Freezer et tient le pasteur. Vous voyez, avec son secte quoi. 6 6 7, comme une pyramide. Ouais. Je kiffe grave. Je kiffe grave ces mecs. Je veux la Continental et la fantôme pétasse. Et tu équipe à ah, frise corléone frise corléone et qui est freezer et qui est les pasteurs <rire> ces mecs l'arrêtera jamais de métonner ces mecs c'est un dingue ces mecs c'est un bande de ouf dans le rap français il va tout défoncer je vous assure il a déjà défoncé des murs et des murs mais il va encore tout défoncer. Du coup, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu parce que moi, ça m'a vraiment plu à les faire. Ça m'a vraiment plu à les faire. J'espère que vous allez aller écouter l'album pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'album. Et écrivez-moi en commentaire votre top 3 des chansons de cet album. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Laissez, laissez un gros pouce bleu et Guru shurus see you mm -hmm. bye